On va travailler sur ce vilain petit sentiment qui s'appelle la vengeance. Le doux tyran, il se venge d'avoir été obligé de céder et le passif agressif il se venge de ne pas avoir obtenu plus qu'on lui a donné. Mais n'empêche que tous les deux s'échappautent par la même idée de vengeance et la même difficulté à se positionner par rapport au masculin. À commencer par leur propre masculin, par notre propre masculin intérieur de la peur du masculin chez le PA, de la haine du masculin chez le DT. C'est l'essence le, même du rapport de force dans un couple.